La restauration collective est devenue un enjeu très important dans les territoires, mais aussi au niveau national avec cette fameuse loi EGalim dont on va parler tout à l'heure. Alors finalement, pourquoi la restauration collective permet justement euh, euh, la santé de la planète et la santé de chacun dans, dans son assiette Alors la Fondation, quand on y a travaillé, on a commencé à y travailler en 2007, euh, on a vraiment, euh, on s'est investi sur la restauration collective puisqu'elle permettait d'articuler deux enjeux majeurs, même s'il y en a évidemment beaucoup d'autres. Euh, que sont donc d'une part euh, l'alimentation, les enjeux autour de l'alimentation et de la transition écologique, et les enjeux sociaux. Alors évidemment, toujours euh, voilà, on parle beaucoup de l'alimentation et de l'agriculture euh, voilà, au cœur des questions climatiques et, et biodiversité, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de se, re, se remettre en tête un petit peu les chiffres, puisque finalement, ce qu'on observe, c'est que de rapports en, paro-, en rapports, qu'ils soient internationaux, euh, euh, européens ou français, on voit que l'alimentation, les systèmes alimentaires, les systèmes agroalimentaires occupent une place centrale finalement dans les enjeux de transition écologique et finalement de détérioration de notre environnement. Alors sur les, sur les questions de, de climat, euh, finalement notre alimentation, on dit qu'en gros, un tiers des émissions de gaz à effet de serre sont liées vraiment à l'alimentation. Il y a évidemment les modes de production, le transport et ce qu'on appelle le changement d'affectation des sols donc l'alimentation, nos modes d'alimentation contribuent au dérèglement climatique mais euh, ce qu'il faut aussi, euh, ce qu faut aussi te, euh, avoir en tête c'est que finalement l'agriculture est elle-même fragilisée l'alimentation est fragilisée par ce changement climatique et on oublie souvent ce deuxième volet parce qu'évidemment l'agriculture euh, le, le, voilà, nos modes d'alimentation contribuent au le changement climatique on essaye de voir comment réduire cet impact mais finalement on oublie qu'on s'y une première fois la branche sur laquelle on est assis. Et finalement, on l'a une deuxième fois. Et c'est bien là où, les où est le problème, puisque au-delà des endroits... me qui... d'être très optimiste, Amandine, dans ton intervention. De la... Alors, restez non, non, assis, non, Vous de... êtes... <rire> on est en train de scier deux fois la branche. On scie deux fois la branche, mais justement, la restauration collective est une solution... Il y a un parachute je vais y revenir. Oh, Oui, il y, a plein, il y a plein de parachutes. Euh, donc, on scie une deuxième fois la branche, puisque euh, finalement, là, on sait que notre alimentation aujourd'hui euh, est issue d'un service que nous rend la biodiversité, qui s'appelle un service d'approvisionnement, puisque l'alimentation voilà, est permise grâce au fonctionnement de la biodiversité. Mais ce que nous montre le rapport de l'IBES, qui est le pendant du GIEC sur les questions de biodiversité, un rapport de 2019, c'est qu'il a identifié finalement notre mode d'alimentation, nos systèmes agroalimentaires, comme étant la première cause des pertes de biodiversité. Alors, à travers notamment trois éléments. Euh, l'usage des pesticides dont on entend beaucoup parler et sur lequel on travaille aussi beaucoup à la fondation le changement d'utilisation des sols et notamment euh, finalement le, les, les changements et les, les, euh, la, la déforestation notamment des forêts tropicales puisqu'on a perdu 100 millions d'hectares de forêts tropicales en 20 ans et un troisième élément, la surpêche et donc euh, ce rapport estime qu'environ 75% des espaces terrestres et 40% des espaces marins sont dégradés aujourd'hui à cause de cette activité enfin à cause des systèmes agricoles et alimentaires donc on voit bien qu'en fait on est au cœur de ces enjeux sur l'alimentation et c'est vraiment ce qui nous intéressait à la fondation sauf que évidemment ça, ça ne suffit pas et la dimension sociale de l'alimentation est tout aussi importante finalement et c'est là où on retrouve le levier fantastique et la restauration collective sur lequel on travaille depuis un certain temps c'est que alors, évidemment, aujourd'hui, c'est 3 milliards de repas au total, dont 1 milliard en restauration scolaire. Mais c'est pour beaucoup, et on a l'habitude de le dire maintenant depuis de nombreuses années, c'est pour beaucoup le seul repas équilibré de la journée. Et en fait, cette dimension sociale qui, était, qui est existante depuis toujours dans la restauration collective, elle a été largement accentuée par les crises, la crise sanitaire qu'on a connue l'année dernière et qu'on connaît toujours. Euh, puisque finalement ces questions notamment de précarité alimentaire si on tire le trait un peu plus loin euh, sont d'autant plus importantes après cette crise euh, notamment il y a un sondage Ipsos c'est du Secours populaire français qui, qui montre que finalement euh, aujourd'hui il y a un Français sur quatre qui restreint les quantités dans son assiette et un sur sept qui saute des repas et là on comprend bien finalement toute la place que peut occuper la restauration collective à la fois en termes de demande pour une agriculture de qualité, pour une pêche durable, mais aussi pour fournir au plus grand nombre des repas sains équilibrés chaque jour. Et cette dimension de la précarité alimentaire, ou en tout cas de l'accès au plus grand nombre à des repas de qualité, elle est d'autant plus importante chez les jeunes, puisque les jeunes sont en particulier touchés par cette précarité alimentaire post-crise sanitaire. Donc on voit bien que c'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu de santé environnementale, et c'est là où on retrouve toute la place de la restauration collective, et tu parlais de parachute, Patrice, mais c'est un parachute fantastique, parce que c'est un parachute, par ailleurs, qui, euh, comme il est implanté dans les territoires, et qu'on parle de ce qu'on mange tous ensemble, puisqu'on est au, au quotidien, euh, finalement, concerné collectivement dans la restauration collective, c'est un enjeu d'autant plus intéressant qui fait valoir aussi toutes les dimensions de démocratie alimentaire voilà. comment on construit ensemble notre assiette comment on construit euh, euh, nos territoires comment on construit des filières plus durables comment on les relocalise et la restauration collective permet justement euh, d'avoir une articulation entre transition écologique justice sociale et démocratie, euh, démocratie alimentaire alors, évidemment, il y a la loi EGalim et Madame Merle en parlera tout à l'heure. Et ça a été très important, en fait, ce cap donné par la loi. Euh, donc, de 50% de produits euh, durables à 2022 dans la restauration collective, dont 20% de, de produits bio. Tu vas nous important. dire que ça ne va pas encore assez loin. Alors, déjà, c'est très bien de donner un cap collectif aux acteurs, puisqu'on sait qu'il y a des collectivités qui, qui se sont engagées depuis de nombreuses années, d'autres continuent de s'engager, mais finalement, se donner un objectif commun, c'est essentiel. Euh, mais c'est vrai que bon, côté Fondation Nicolas Hulot, avec euh, notamment le réseau Restoco, euh, ce qu'on porte par ailleurs, c'est évidemment donner cet objectif, mais aussi euh, s'offrir les conditions finalement pour les réaliser, pour les mettre en œuvre collectivement. Et c'est là où nous, on a travaillé plus précisément sur euh, bah, justement la nécessité de euh, financer les investissements dans les restaurants, les restaurants collectifs, d'accompagner les collectivités encore un peu plus, pour mettre le pied à l'étrier pour celles qui auraient des difficultés d'investissement financière, organisationnelle, voilà, d'essayer de donner les moyens et le cadre permettant à tous de s'engager dans, ce, dans cette nouvelle perspective. Donc pour conclure, voilà, en quelques mots, euh, c'est vrai que les trois mots clés que je retiendrai et qui pour moi font vraiment le contexte dans lequel s'inscrit la restauration collective, c'est les questions de, euh, de santé, de santé de la planète et de chacune et chacun. Euh, donc un objectif d'une un, alimentation saine pour tous euh, les questions de démocratie alimentaire euh, comme je disais tout, tout à l'heure pour se reconnecter autour des enjeux euh, qui font notre alimentation et du coup qui font notre environnement et notre territoire et puis enfin les questions d'accessibilité qui sont encore plus prégnantes aujourd'hui et sur lesquelles euh, il nous faut encore plus travailler pour que la restauration collective puisse répondre aussi euh, à ces difficultés croissantes euh, des uns et des autres et de, de tout âge est-ce que tu crois vraiment qu'une petite commune, parce qu'on a des petites et des grandes en Loire-Atlantique, une grande, évidemment, ça peut changer la donne, mais une petite a un volume d'achat suffisant pour aider au niveau du territoire à remettre une agriculture de qualité. Ça alors, peut changer voilà, la donne, la restauration collective Ou c'est finalement oui. marginal parce que c'est que 7% de l'alimentation totale, finalement Alors moi, je crois beaucoup à l'effet levier en fait de cette dynamique-là on ne peut pas faire croire et se faire croire que la restauration collective changera le visage de l'agriculture en France. En revanche, on voit qu'elle initie, d'une part, des échanges, elle initie des filières, et elle fait, pour certains agriculteurs du territoire aussi, peut-être, ou certaines filières, ou certains acteurs, finalement, voir les choses autrement, voir qu'on peut relocaliser une partie de notre alimentation, une partie de notre production. Et finalement, on, sait, on voit que ces effets leviers, qui font se poser la question de ce qu'on veut mettre dans nos assiettes, celles de nos enfants, celles de nos aînés, elle permet en fait d'ouvrir les débats sur les systèmes alimentaires en général. Et donc, moi, je crois beaucoup, à, et je pense qu'à la Fondation, notre investissement sur les sujets, on pense vraiment que la restauration collective, c'est vraiment voilà, un levier qui permet d'ouvrir la question de ben voilà, qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on met dans notre assiette. Merci beaucoup, Amandine. Je précise, pour les... il y a encore une dizaine de personnes qui se sont connectées depuis le début de la visio, je précise que vous n'avez pas raté Nicolas Hulot, malheureusement. Nicolas Hulot est malade tout simplement, on a dit, il a attrapé le Covid la semaine dernière et il a été brillamment remplacé par ma collègue Amandine Le Breton. Et pour présenter les enjeux, on va passer maintenant à la loi EGalim, avec Valérie Merle, qui travaille au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et qui est spécialiste de la loi Egalim, avec un site internet tout nouveau. Valérie, ah, Valérie, est-ce que vous pouvez remettre votre micro, peut-être, parce qu'on vous avez tout à l'heure et là je vous Est-ce que vous m'entendez bien C'est bon. Bon, ben bien, bonjour à tous. Euh, merci de m'avoir invité à ce webinaire euh, en tant que représentante de l'État, effectivement, et euh, pour l'organisation de cette réunion euh, très euh, ouverte à une grande diversité de, de parties prenantes et, et d'approches. Euh, donc, moi, je suis Valérie Merle, je suis référente nationale restauration collective et donc je suis en charge avec mes collègues de la DGL, du ministère de l'Agriculture. Euh, de l'appui euh, aux acteurs de la restauration collective pour leur permettre d'atteindre les objectifs des mesures égalimes dont je vais vous parler juste après et pour donner de la visibilité à cette politique euh, publique ambitieuse et euh, à laquelle on est tous attachés. Euh, je ne reviendrai pas sur les chiffres euh, qu'on qu a présentés qui sont euh, effectivement euh, les chiffres à la fois de, de repas, de chiffres d'affaires que représente la restauration collective. C'est ce n'est pas négligeable, loin de là, euh, mais c'est aussi un milieu très complexe à appréhender parce qu'il y a beaucoup de sites de restauration. On en compte plus de 70 000. Euh, ce sont des milieux très hétérogènes. Hein, on a des cantines scolaires, euh, des hôpitaux, des EHPAD, des entreprises, des administrations avec des préoccupations un peu différentes. Mais c'est néanmoins un secteur particulièrement pertinent pour la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation, comme on l'a dit juste avant, et je partage tout à fait à la fois le constat et les ambitions. Effectivement, ce secteur représente un levier incontournable, et en pouvant agir sur la composition des assiettes, on dispose d'un levier fort pour améliorer l'impact sur notre santé, sur l'environnement, mais aussi pour influencer en fait, positivement euh, l'organisation des filières en agriculture biologique et dans les filières de qualité de façon générale. Les mesures en faveur de cette alimentation plus durable peuvent contribuer à modifier les comportements alimentaires, et notamment chez les plus jeunes, ça on l'a dit aussi, et, et c'est vrai. Euh, je voudrais rappeler que sur le volet restauration collective de cette grosse loi EGalim, euh, il y a cinq mesures euh, essentiellement qui sont autant de premiers pas vers une alimentation saine et plus durable. On espère que euh, effectivement on pourra aller au-delà, mais c'est déjà un socle commun, comme vous l'avez dit, et euh, c'est déjà, déjà beaucoup. Donc, ces cinq mesures, je les rappelle rapidement et on pourra y revenir peut-être dans les détails après. C'est au moins 50 de produits de qualité et durable, dont 20 de bio d'ici fin 2022 c'est-à-dire très vite demain. Une information obligatoire pour les convives et donc pour les, dans le milieu scolaire pour les parents d'élèves sur cette part des 50% et sur le commerce équitable également. La diversification des protéines, c'est les nouvelles recommandations santé et notamment le menu végétarien qui est un aspect de cette diversification protéinique. La lutte contre le gaspillage alimentaire et le don alimentaire favorisé. Et enfin, la substitution du plastique qui est un autre problème, mais un compliqué. Partant du principe que ces dispositions sont à la fois ambitieuses tant dans leur contenu que par leur calendrier de mise en œuvre, on est très vite sur des mesures qui sont soit d'application immédiate, comme l'information des convives, soit très vite en 2022. Euh, le ministère de l'Agriculture a souhaité euh, mettre en place un projet de plateforme web euh, avec une équipe de développeurs de la DINUM, donc c'est la division euh, qui s'occupe des outils numériques euh, dans le gouvernement. Cette, euh, cette plateforme s'appelle pour l'instant macantine.gouv.fr. Le lien est disponible euh, tout, tout récemment. Alors, on est sur une, une version bêta. De cette, de cette plateforme. Et l'objectif, c'est um, deux principaux. D'abord, apporter une information stabilisée sur les mesures de la loi qui elle-même s'affine uh, au fil du temps uh, et notamment grâce aux travaux de aux groupes de, de travail qui sont uh, mis en place dans le cadre de la Commission nationale restauration collective. Et sur cette plateforme, vous trouverez un premier outil qui est un outil un outil d'auto-évaluation qui est d'ailleurs largement inspiré de mon resto responsable euh, et des premières ressources pour aider les cantines à aller vers ses, euh, vers ses objectifs. Alors là, c'est le, le site qui s'affiche, ma cantine égalimbeta.gouv. Voilà. Euh, cette plateforme, elle est développée selon le modèle start-up d'État. Alors ça, ça veut dire que c'est une façon très collaborative. Et de façon très itérative, ce développement est ponctué par des tests utilisateurs. Donc, on imagine un certain nombre de, de, de fonctionnalités et on les teste auprès de, de cantines utilisatrices. D'ailleurs, je profite de ce webinaire pour dire que nous sommes à la recherche de bêta-testeurs pour mieux coller en fait, aux besoins des utilisateurs, puisque cette plateforme, elle est vraiment orientée profil utilisateur. Mais elle servira aussi à moyen terme euh, à collecter des informations et notamment euh, à servir de réceptacle pour les, les télédéclarations d'informations en provenance de, de ces unités de restauration qui vont permettre d'assurer un suivi euh, sur le long terme euh, de cette politique publique euh, de, de l'alimentation. Voilà. Euh, D'accord, merci. Et très et bien. tout ce que je veux je dire, j'espère que je n'ai pas trop dépassé, je suis désolée. Vous avez eu un petit peu plus de temps, mais Amandine a été un peu plus courte. Mais ça ne va pas être la même chose pour les suivants, je vous préviens. Mais très, très bien, du coup, on a, on a le site et puis effectivement, c'est important puisque vous allez retrouver tous les détails des chiffres de la loi EGalim si vous posez encore des questions. Parfois, un petit peu de compliqué hein, entre les dates, euh, etc. Donc, on les retrouve là-dessus. Est-ce que vous avez un mot de conclusion euh, ben, Un mot de conclusion ben, Allez voir sur la plateforme et euh, donnez-nous euh, votre avis et participez avec nous au développement de cet outil euh, collectif. Merci beaucoup. Alors, je vous propose maintenant de voir les démarches de progrès dans lesquelles les restaurants collectifs peuvent s'inscrire. Il y en a plusieurs et je précise bien que toutes ces démarches sont tout à fait complémentaires. On va commencer par euh, mon resto responsable avec Marie-Cécile Rollin, la directrice du Réseau Restoco. Marie-Cécile, est-ce que tu oui. peux intervenir Merci. Merci. Alors, du coup, euh, je pr... en introduction, euh, je précise que j'ai mis là, les logos des structures de Loire-Atlantique qui sont euh, dans mon restaurant responsable ou qui vont s'y inscrire prochainement. Il y en a aussi, puisqu'on a des personnes qui assistent à la visio qui sont dans d'autres euh, départements de, Loire euh, de Pays de Loire. Euh, J'avais plus la place. Désolé. Bon, c'est plutôt bon signe. À toi, Marie-Cécile. Oui, donc euh, en quelques mots pour vous présenter la démarche Mon Resto Responsable, on l'a conçue il y a plusieurs années avec la Fondation Nicolas Hulot et nous Restoco qui représentons euh, la restauration collective en gestion directe, c'est-à-dire euh, publique et associative de tous les segments, à la fois scolaire, santé, médico-sociaux, restauration, d'entreprise. Donc cette démarche, on l'a euh, voulu euh, accessible à tous, euh, gratuite et sans, euh, sans prérequis pour qu'elle puisse accompagner les restaurants de collectivité ou qu'ils soient, euh, dans une démarche de progrès. Euh, L'exigence que l'on a dans la démarche Mon Resto Responsable, c'est pas le niveau, mais c'est la progression. C'est une, une exigence de progression, une exigence de transparence avec l'ensemble des parties prenantes de son territoire. Alors, il y a trois étapes dans la démarche. Il y a d'abord un auto-diagnostic qui se fait sur le site Mon Resto Responsable qui vous permet euh, d'analyser, de faire un état des lieux du service de restauration, à la fois sur le contenu de l'assiette, euh, les éco-gestes, euh, j'en entends par là, gestion des fluides, des déchets, euh, l'engagement du restaurant sur son territoire, et également le bien-être, qu'il soit des convives et des salariés. Le questionnaire en ligne se remplit en moins d'une heure, euh, et donne un état des lieux de son établissement. La deuxième étape, c'est la visite technique, qui va être effectuée par un acteur déjà engagé dans la démarche. Cette visite, elle va permettre à l'équipe de définir les progrès engagés. Ensuite, elle va aller vers la troisième étape, qui est la séance d'engagement. Cette séance, elle a lieu avec plusieurs parties prenantes, les convives ou leurs représentants, des élus, des producteurs locaux, des acteurs du territoire. Elle va permettre de partager l'état des lieux, et de rendre public les engagements que prend la collectivité auprès de ses parties prenantes. Ces acteurs présents seront ensuite, un an après, témoins de la garantie et la garantie de la tenue des objectifs et fixer de nouveaux engagements. C'est ce qu'on appelle une démarche participative de garantie, et elle permet de, de, de donner à l'établissement le logo Mon Resto Responsable, qui est alors la preuve des progrès engagés et la tenue des objectifs. Alors la démarche, euh, elle est euh, également au service d'une animation de la dynamique des territoires, puisqu'elle crée du lien entre les collectivités, elle crée du lien entre la collectivité, les convives et les parties prenantes. Euh, Aujourd'hui, on a 1600 restaurants engagés dans la démarche, peut-être un peu plus, euh, à la fois de la restauration scolaire, d'entreprises hospitalières, médico-sociales, euh, des administrations. Voilà, elle s'adresse vraiment à tous. Elle est également un véritable outil pour euh, suivre euh, les objectifs de la loi EGalim et engager les progrès vers ces objectifs-là. Alors, à côté de la démarche, nous animons euh, pour accompagner les établissements des temps forts territoriaux, comme euh, de, par exemple celui qu'on qu vit aujourd'hui et qui permet d'accompagner les dynamiques territoriales. Euh, pour finir, je préciserai que dans le cadre du plan de relance, euh, il y a une aide pour les petites communes qui a été euh, définie et qui permet aux, aux collectivités de la restauration scolaire, petites et moyennes, qui sont, euh, enfin, sont euh, cibles, euh, d'avoir accès à un financement, être finance, financer la formation et l'investissement en matériel, en équipement, en démarche de progrès. Et donc là, mon resto responsable peut vous accompagner sur un dispositif, mon resto responsable Petite Cantine, pour vous aider à, à bénéficier de cette aide et à engager les projets. Merci beaucoup, Marie-Cécile. Alors, mon resto responsable, c'est de toute façon une démarche gratuite. Tu n'as pas prononcé le mot, donc je le, je le redis. Et effectivement, dans le, le cadre de l'aide aux petites cantines, le réseau Restoco peut tout à fait, en utilisant l'outil mon resto responsable, aller plus loin et vous accompagner. Et on passe à Lise Pujos, qui est responsable de EcoCert en cuisine. Lise, est-ce que tu nous entends Oui, tout à fait. Eh bien, nous on t'entend aussi. donc, les concerts en cuisine, c'est le label à la carotte bio, je dirais. Et oh. en, Lo en Loire-Atlantique, ce sont surtout des collèges qui l'ont obtenu. Oui, exactement. Déjà, un grand merci pour l'invitation. Juste en préambule, je vous explique un petit peu qui est EcoCert. On est un organisme de certification qui a plus de 30 ans, dont la principale activité, c'est de certifier l'agriculture biologique, c'est-à-dire qu'on vient vérifier le respect de la réglementation bio dans les exploitations agricoles, les coopératives, de la fourche à la fourchette, on a l'habitude de dire. Et en 2013, on a décidé de créer un label dédié à la restauration collective bio, saine et durable, notamment parce que manger mieux en restauration collective, on on en a un petit peu parlé en préambule. C'est assez complexe hein, pour les cuisiniers, c'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de difficultés hein, pour se positionner et agir concrètement euh, sur les problématiques et les enjeux comme le bio, le local, euh, les OGM, les additifs, les plastiques, la détergence et bien sûr, globalement, le dérèglement climatique. Et du coup, on a, on a créé une démarche en, en trois niveaux. Alors c'est pas trois étapes mais c'est trois niveaux de progrès et, euh, et bien sûr les, les niveaux augmentent euh, d'exigence ils augmentent progressivement ouais, et, et ça bien et ça, chaque niveau permet une labellisation donc on les voit apparaître là, 10%, 30% de bio et 50% de, de bio c'est pas que, que le bio bien évidemment il y a des critères au niveau de l'assiette hein, mais aussi à, au niveau de tout l'établissement comme la lutte contre le gaspillage j'ai parlé de détergence euh, la, la suppression des OGM enfin, et tant d'autres et, et donc l'objectif c'est de garantir une utilisation de produits biologiques euh, la qualité l'équilibre nutritionnel des menus une partie de ces produits qui sont locaux la gestion environnementale du site et une information claire pour les convives sur les prestations, les démarches engagées, le niveau de labellisation. Et bien sûr, tout, tout ça, c'est évidemment aussi pour valoriser son restaurant, bien évidemment. Alors, ce qui... Dé Différencie notre démarche, c'est qu'elle est payante, euh, comme, euh, contrairement à mon resto responsable. Et, euh, par contre, c'est parce qu'un auditeur euh, vient vérifier sur site hein, la conformité des, des exigences, des critères du label, euh, qui y est donc systémique. Hein, au, et donc, ça, c'est annuellement. Et donc, cette audit, on va aller voir les, la cuisine, les stocks, les salles de restauration. Et donc, pour ce label, euh, bah, tout, toute la restauration collective peut aussi postuler, c'est-à-dire des, des, des, des, les établissements d'enseignement, hein, la crèche à l'université, euh, les restaurants d'entreprise, administration, les hôpitaux, les EHPAD. Et, et actuellement, on a à peu près 2300 établissements labellisés avec particulièrement du scolaire et des crèches, et dans le département de la Loire-Atlantique. Il y a une douzaine de départements et le, la Loire-Atlantique a plus de cinq collèges engagés, dont trois qui sont labellisés hein, en niveau 1 pour le collège Jacques Prévert euh, le, et le collège Auguste Mayou. Et après, on a un niveau 2 également avec le collège Marcel Baron et deux autres qui arrivent très prochainement, euh, qui se sont nouvellement engagés, qui sont le collège Hector Berlioz et Frida Kahlo. Voilà, et ce, notre démarche est éligible aussi, euh, comme vous l'avez dit, au, au plan de relance en activité d'audit. Merci voilà, beaucoup. Voilà. Alors, on souligne bien que les deux démarches peuvent être tout à fait complémentaires. On connaît un certain nombre de structures qui sont Exactement. à la fois, parce qu'il n'y ben, a pas le système participatif de garantie euh, chez vous, puisque c'est un auditeur qui vient. Euh, mais en revanche, euh, dans mon resto responsable, il n'y a pas cette évaluation précise, il n'y a pas cet audit. Euh, donc, euh, ces deux systèmes qui peuvent tout à fait se compléter. Et on en a de plus en plus, tout à fait. Je vais passer la parole à Fanny Le Maire. Alors, Fanny Le Maire, présidente d'Interbio Pays de la Loire. Fanny, est-ce que vous êtes là Oui, bonjour. Euh, bonjour, Fanny. Euh, alors, vous, c'est euh, le label territoire euh, bio engagé et ce label, lui, il va de l'épi à la fourchette. Hein. Oui, voilà, exactement. Et, Alors, et en, en Pays de Loire, il est tout nouveau, tout bio, si j'ai bien compris. Oui, exactement. exactement, il est tout nouveau, tout bio, même si nous sommes une région historique pour l'agriculture biologique. Euh, cette démarche, elle est nouvelle. Alors, l'interview Pays de Loire, rappelez quand même hein, que nous sommes une association euh, interprofessionnelle de la filière bio régionale. Hein, on est un collectif qui est organisé euh, en secteur amont mont, à citoyen. Hein, donc, on rassemble bien les producteurs à travers les GAB, à travers les chambres d'agriculture, les transformateurs, les distributeurs, les chambres consulaires CCI, les fournisseurs de gaz et services et des associations de consommateurs. Donc on fait vraiment toute la filière régionale qui tourne auprès du bio. On est soutenu par la région et par la GRAF. Et dans nos missions principales, c'est l'organisation de rencontres professionnelles sur des thématiques de la filière bio régionale. Donc, vous voyez qu'on est là pour vous soutenir, on fait la formation. Et puis, on a aussi, on accompagne aussi pour la transition alimentaire, euh, notamment via les PAT, hein, ces projets alimentaires euh, territoriaux. Et depuis euh, cette année, nous sommes engagés dans Territoire Bio Engagé, qui est une initiative de l'Interbio euh, Nouvelle-Aquitaine euh, et que nous proposons maintenant euh, pour les collectivités euh, de la région euh, qui veulent euh, s'engager, euh, puisque on voit bien aujourd'hui que l'alimentation et l'agriculture, hein, c'est bien au cœur des politiques euh, publiques hein, et c'est bien sous la responsabilité des collectivités. Donc, euh, on est là aussi pour euh, cette reconnaissance-là. Euh, Donc, il avez... toutes engager pour toutes les collectivités territoriales, hein, que ce soit les communes, les OPCI, les conseils départementaux, les conseils régionaux, les restaurants collectivités. Les critères de labellisation sont la part de surface agricole bio sur le territoire qui doit être un minima de 10% et puis la part de valeur et ou la part de valeur d'achat de produits bio pour les restaurations collectives. Il doit être un minima de 20%. Oui, parce qu'autrement, vous m'expliquerez comment Saint-Sébastien-sur-Loire est la première commune, alors que la surface agricole, ils n'en ont pas 10% de leur commune, de toute façon. Ben non, mais parce qu'ils ont la part de produits bio, d'achat de produits bio engagés pour la restauration collective. Parce que c'est où la, sur la surface agricole et ou la part d'achat de produits bio pour la restauration, la restauration collective. On peut avoir les deux, évidemment. Dans la part de, voilà. on a des territoires bio qui sont uniquement sur la surface agricole. Hein, C'est et ou. Donc, en fait, on différencie bien, euh, euh, soit avec un épi, parce que vous êtes sur la surface agricole, soit avec une fourchette parce que vous êtes sur la restauration. Hein D'accord. Euh, donc, l'intérêt, en fait, de, de, la, de la labellisation pour territoire bien engagé pour les collectivités, c'est communiquer auprès des citoyens l'engagement de la collectivité sur la qualité alimentaire ou la qualité et ou la qualité environnementale. Donc, c'est mettre en valeur le travail des élus et de leurs équipes hein, pour, avec le, la, la garantie de la protection. Voilà. Et puis, il y a une mention spéciale Pays de la Loire pour la part de marché bio-locaux. C'est pour ça qu'on on, on est fort de, de, de vous accompagner, hein, puisqu'on euh, aura tous les fournisseurs euh, euh, à, à vous proposer. Voilà, on est vraiment dans une démarche de progression avec des objectifs. Alors, euh, il y a un site, hein, il suffit de consulter le site Territoire Bio Engagé. Il y a un jury de professionnels régionaux voilà, qui vous accordera, bien sûr, le label après l'étude de votre dossier, hein, où on aura bien les éléments de preuve ou de la surface vous voyez, hein, euh, avec 10% de la SAU, donc vous voyez les PIC et la fourchette avec 20% d'approvisionnement. Merci. Euh, relocaliser, relocaliser vos approvisionnements, hein, c'est bien ce dont vous parliez jusqu'ici jusqu avec des produits bio. C'est soutenir les filières locales qui sont engagées. Bon, je pense France. que le message est passé. Donc, 200 collectivités hein, qui sont engagées sur la France. À vous de jouer, pourquoi pas vous Merci beaucoup et merci pour euh, votre motivation. Je pense que vous êtes très entraînante, en l'occurrence. Euh, on va passer la, la parole, et eh ben, oui, c'est le but, hein. on va passer la parole à Laurent Martinez, chef de projet de Territoire de Commerce équitable. Laurent Bonjour, merci, Patrice. Bonjour. bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, donc, Alors, Laurent Martinez, le, je... Le, oui. commerce équitable, euh, le Commerce équitable, euh, euh, je vais demander... Euh, ceux qui sont contre, levez la main. Bien évidemment, en théorie, tout le monde est pour. Sauf qu'en pratique, les collectivités ne pensent pas si souvent que ça dans leurs critères d'achat. Peut-être que c'est pour ça que vous avez créé euh, votre label. Donc, tu peux nous expliquer tout l'intérêt. Oui, de tout à fait. Euh, label... Ils n'y pensent pas et on est là pour leur rappeler que le commerce équitable est bien, est bien là et bien présent. Euh, donc, je travaille pour Commerce Équitable France. Commerce Équitable France, c'est euh, une organisation nationale qui est la représentation nationale de tous les acteurs de commerce équitable. La particularité que, que l'on a, c'est qu'on a à la fois des acteurs économiques et associatifs, donc des entreprises, des labels, des distributeurs, des gens... Connus comme Biocob, comme Eticab, comme Malongo, comme le label Max Avelar, enfin, je ne vais pas tous les citer. Écoutez concept... parce qu'il nous reste assez peu de temps, je le signale. On n'a que trois minutes, tout à fait. Et donc, le label Territoire de commerce équitable est un label qui est piloté par quatre organisations. La Fédération artisans du monde, Faire un monde équitable, donc ils sont deux associations qui... Qui, euh, qui engage et euh, qui, qui ont des, des programmes locaux d'éducation, le label Max Avelard et Commerce équitable France pour euh, l'organisation pour laquelle je travaille. Et je voudrais citer l'association le... NAPS sur votre territoire. Qui est... Et l'association NAPS qui est membre de Faire un monde équitable et qui est, j'allais en parler tout à l'heure justement, de ce qui se passe un peu sur le territoire de, de Loire-Atlantique. Donc, ce label a été créé en, en 2000, c'est un label euh, qui, qui provient euh, de, de Grande-Bretagne, il y a à peu près 2000 collectivités dans le monde qui sont labellisées, des très grosses comme Los Angeles à des toutes petites comme un village d'Alsace où il y a 800, euh, 800 habitants. Et donc les collectivités qui sont labellisées sont des collectivités qui euh, mènent des actions pour intégrer le commerce équitable dans leur politique publique. Donc, bien sûr, dans la restauration collective, dans l'alimentation, mais pas que. On n'a pas trop parlé jusqu'à maintenant d'éducation, mais l'éducation dans la restauration collective est un élément important, surtout quand on a, on a des, des, des, des convives jeunes et que, que, que, que, que l'alimentation est un support d'éducation pour la transformation, pour la, la, la transition écologique, un levier extrêmement important. Donc, l'éducation est bien présente, la sensibilisation des habitants, que ce soit des entreprises, des associations, tous les acteurs du territoire. Et donc les collectivités qui sont les plus exemplaires, euh, candidatent pour avoir ce label. Alors oui, c'est vraiment un label pour le coup, c'est pour les... ceux qui sont à un niveau élevé. Voilà, ce sont ceux qui sont à un niveau élevé, il y a un niveau d'exigence avec un jury indépendant. Euh, D'ailleurs, euh, l'ancienne présidente de, de la Fédération, de la, Fédération, la Fondation Nicolas Hulot, a présidé euh, le, le jury 2018, hein, Audrey Pulvar, et les composés d'experts de, du développement durable ou de l'économie sociale et solidaire. Et donc, les collectivités qui vont le plus loin re, vont le plus loin, reçoivent ce label. On a donc sur le territoire la ville de Bouailles en Loire-Atlantique, la ville de Saint-Herblain et Saint-Nazaire, qui n'a pas été inscrite sur, sur la liste, mais Saint-Nazaire est également labellisée. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres collectivités qui font des choses pour le commerce équitable, puisque la, la ville de Nantes, Orvaux, Rosé euh, font des choses et, et euh, participent justement à des actions avec l'association la, Nord-Sud Agir pour un commerce équitable, qui peut accompagner les collectivités, justement, à intégrer le commerce équitable dans leur politique publique. Et euh, si j'ai encore un petit peu de temps pour un mot de conclusion, ce que je voudrais dire, c'est n'oubliez pas le commerce équitable. Il est effectivement bien présent dans la loi EGalim puisqu'il est euh, encouragé. Il n'y a pas que les 50 il n'est pas dans les 50 mais il est encouragé dans la loi EGalim. Et il y a une obligation de progression et de communication aux convives. Et, et, et, et Lise Pujos, qui est intervenue tout à l'heure d'ailleurs sur le label EcoCert en cuisine, le commerce équitable est également dans ce, ce label-là. Il est présent sur beaucoup de thématiques, il ne faut pas l'oublier. Et pour rappel, 86% des produits équitables sont aussi des produits bio, labelisés bio. Merci beaucoup Laurent. Euh, je vais passer la parole à Inès Rojuelta, qui elle euh, est animatrice d'un observatoire. Alors, l'Observatoire oui. de la restauration collective bio et durable, comment Merci ça beaucoup. marche et à quoi ça sert Alors, Inès Revuelta, salariée de l'association 1Bio. Euh, en fait, l'Observatoire, c'est un Observatoire national de la restauration collective bio et durable. Alors, le, le nom fait un peu peur, mais euh, en fait, c'est une initiative qui a été créée en 2017 à l'initiative de, de l'association 1 Plus Bio, en partenariat aussi avec euh, le label Ecocert en cuisine qui a été présenté, également avec un programme de recherche euh, d'ailleurs qui s'est déroulé à l'université de Nantes, euh, donc dans votre région, c'était le programme de recherche Lasco et le réseau Agores qui nous a rejoints euh, en 2018 pour pour euh, continuer l'aventure. Euh, donc cet observatoire, c'est assez simple en fait, il collecte il analyse et il met à disposition de tous les pratiques, les leviers et les freins de, des collectivités engagées pour une alimentation bio et durable. Donc, en fait, comment ça fonctionne, cet observatoire C'est vraiment simple. C'est une enquête qui est disponible sur le site Internet que vous voyez apparaître ici. Cette enquête, elle est accessible en fait toute l'année et elle permet d'interroger tous les champs, autour d'une démarche de restauration collective bio et durable, c'est-à-dire les politiques alimentaires que, que, que met en place une ville ou un territoire. Ça peut être aussi tout ce qui est pratique en termes d'approvisionnement de qualité. Ça peut être tout ce qui concerne l'écologie en cuisine, comme on en a parlé un petit peu, le commerce équitable, qui va, qui va rejoindre aussi bientôt les, les questions de l'observatoire. En fait, cet observatoire... Comme, euh, comme beaucoup de démarches qui sont présentées euh, aujourd'hui, le, le point commun, c'est de, de travailler sur euh, le, le, le côté autodiagnostique et l'évaluation de sa démarche, c'est-à-dire qui permet en fait, de faire un état des lieux, de voir où on en est et du coup de mieux aussi définir euh, ses objectifs, de pouvoir partager ces informations-là entre, euh, entre les différents services d'une collectivité. Donc ça, c'est vraiment, un, un, nous, un, un constat hyper positif qu'on a constaté dans les, les villes et les territoires qui remplissent l'Observatoire, c'est de pouvoir, à un moment donné, vraiment se pencher sur, sur sa démarche, de voir où on en est, et surtout, des fois, de, de réfléchir à des choses qu'on n'a pas déjà mises en place et qu'on pourrait, qu pourrait travailler. Le deuxième, le, la deuxième spécificité de cet observatoire, c'est de pouvoir, en fait, capitaliser au niveau national toutes ces pratiques, toutes ces initiatives en matière de restauration collective bio et durable. Et du coup, un, un, de dresser un, un paysage alimentaire de ce qui se passe aujourd'hui dans les cantines et pas uniquement sur des cantines qui sont très engagées. On a vraiment des, des collectivités qui sont très expérimentées, qui sont déjà à 100% bio, qui ont, qui ont mené des, des, des démarches sur l'installation d'agriculteurs bio sur le territoire, etc. Et on a aussi des, des collectivités qui, qui débutent et, et du coup, ça nous permet en fait d'avoir des, des références sur tous les niveaux de, de la transition alimentaire dans une cantine et pas uniquement sur, sur un niveau très avancé. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui et, et surtout aussi d'avoir un, un panel de collectivités. On a des grandes villes, on a des intercommunalités, on a des territoires ruraux, des territoires urbains. Aujourd'hui, l'Observatoire, c'est 300 territoires ce qui représente plus de 6 000 cantines et donc vraiment 6 000 sites de restauration et, euh, et plus de 800 000 convives qui sont concernés. Donc, à l'échelle de toute la France, bien sûr, on est sur un échantillon assez restreint. Mais aujourd'hui, c'est le, vraiment le, le seul observatoire qui, au niveau national, permet de, de référencer ces démarches et de nous, en, de, de nous en apprendre plus sur des thématiques euh, spécifiques et du coup, de, aussi de pouvoir euh, bah, essaimer toutes ces démarches. Donc, euh, donc, si vous avez envie de, de partager, en fait, ce que vous faites sur votre territoire et d'être référencé dans toutes ces démarches… Euh, ben Allez sur le site Internet, si je Voilà, compte. je vous invite à aller sur le site Internet et, et à remplir l'enquête. Et juste une dernière précision qui est vraiment tout à fait euh, technique, c'est que euh, le site de l'Observatoire, en fait, vous remplissez une fois l'enquête et après, vous, vous n'aurez plus à remplir. Vous pouvez juste euh, actualiser. actualiser, voilà, mettre à oui, jour certains champs. Donc, ce n'est pas un dispositif fastidieux, ça prend… Au maximum une heure de votre temps pour remplir une seule fois l'enquête en entier, et après, euh, voilà, vous, vous, vous partagez, vous participez à cette dynamique nationale. Merci beaucoup. Alors, je ne pourrais pas prendre de, des questions. Je vois qu'il y a des personnes qui lèvent la main, mais on a un petit peu de retard, du coup. Merci beaucoup. On va passer au débat avec les élus. Effectivement, on peut, Alors, s'il y a des personnes qui peuvent répondre en direct, hein, madame la maire le proposait tout à l'heure, je ne sais pas si, bien, bien entendu, vous pouvez le, le faire aux questions… Ou Mylène. mais euh, on va passer la, la parole aux élus, pour le coup, euh, les élus des communes urbaines, pour euh, un petit quart d'heure de, de débat, du coup, entre vous. Alors, Carole Grelot, maire de Cuéron, Nicolas Martin, conseiller euh, municipal de Nantes, et Laurent Turquois, maire de Saint-Sébastien. Je vous invite ces trois personnes à allumer leur micro, et je vais commencer par euh, Carole Grelot, euh, l'honneur d'âme. Euh, Carole Grelot, est-ce que vous m'entendez ne dirait pas. Je ne sais pas si vous êtes connecté, Madame Grelot. Autrement, je vais passer à Laurent Turquois. Laurent Turquois. Oui, oui, je suis là. Alors, vous êtes là. Euh, petite annonce de service. Mylène, si tu peux renvoyer l'adresse pour Madame Grelo parce qu'elle a peut-être du mal à se connecter, son, son lien personnel. Monsieur Turquois, vous mettez l'accent, on en parlait tout à l'heure pour le commerce équitable, sur l'accompagnement pédagogique des enfants. Euh, vous en faites beaucoup dans votre commune et vous dites aussi qu'un maire, ça doit montrer l'exemple. Vous payez de votre personne, carrément, j'ai l'impression, vous avez l'air hyper motivé. Euh, alors euh, votre question elle appelle évidemment plusieurs éléments de réponse et plusieurs niveaux de réponse, d'abord vous remercier pour la mise en place de cette conférence parce que euh, nous aujourd'hui élus on est appelé à témoigner mais euh, je, je trouve intéressant qu'il puisse y avoir eu euh, dans cette première partie la présentation de tous ces labels ou euh, euh, mesures de progression puisque finalement on en découvre nous en tant que maire euh, qui sont intéressantes et, et qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un Sourds. Mais pour reprendre les, les, les propos d'introduction de Madame Le Breton, euh, autour de de, de tous ces enjeux auxquels on est confronté dans le développement de nos politiques publiques autour de la santé alimentaire, de la démocratie alimentaire et de l'accessibilité, euh, souvent on a besoin d'aide pour structurer notre démarche. Et je ne vais parler que de ce que je connais bien, c'est-à-dire euh, l'engagement de notre collectivité euh, au, au sein de mon restaurant responsable, mais également euh, autour euh, du label euh, euh, Territoire Bio Engagé. C'est vrai que pouvoir nous appuyer sur l'ensemble de ces démarches, est absolument fondamental. Pourquoi Parce que euh, ce que je trouve intéressant dans notamment mon resto responsable et cette mesure de progression, c'est que ce sont des démarches qui sont des démarches qui entraînent toutes les parties prenantes. Et Dans toutes les parties prenantes, il y a notamment les élus. Et pour pouvoir pour répondre directement du coup, à votre question, oui, forcément, les élus euh, doivent euh, s'engager de façon extrêmement volontaire pour fédérer autour d'eux à la fois les agents de la collectivité que l'on engage dans cette mesure de progression et, et évidemment il y a des remises en cause parce que ce sont des, des axes d'amélioration sur lesquels on leur demande de travailler et je crois que c'est absolument indispensable que l'on puisse aussi fédérer autour de nous euh, les premiers euh, premières personnes concernées c'est-à-dire les enfants et comment au travers de, des, des quatre axes ou des quatre piliers de mon responsable, que sont le bien-être, l'assiette responsable, les éco-gestes et l'engagement social et, et territorial, ils puissent être aussi sensibilisés au-delà de ce qui leur est servi dans leur assiette. Euh, donc, euh, vous, vous l'avez compris, j'y ai vu là un élément, certes, de mesure de progression et d'évolution de nos modes de pratique, mais j'y ai surtout vu un élément fédérateur. Et, et, et d'ailleurs, si je reprends les différents labels qui ont été présentés, euh, il y en a certains qui sont clairement de l'échelle de la collectivité, euh, comme notamment mon resto euh, responsable. Et puis, euh, si je rebondis sur un autre label qui est euh, euh, détenu, entre guillemets, par Saint-Sébastien de mon territoire bio-engagé, vous... vous, vous, vous taquiner tout à l'heure sa présidente en notant qu'il y avait un « et ou ». Alors évidemment, Saint-Sébastien a obtenu une première fourchette parce qu'avec plus de 25% de, de produits bio servis au sein des collectivités, on était éligible. Par contre, évidemment, parce que Saint-Sébastien est une ville très urbanisée avec de 27 000 habitants aujourd'hui mais sur un tout petit territoire c'est sans doute et je tends la perche à Nicolas Martin mon collègue conseiller métropolitain euh, donc de la métropole nantaise c'est évidemment plutôt dans le cadre du PAT euh, qu'on on a vocation à aller chercher euh, cette logique de, de, de, de mutualisation entre nos collectivités pour atteindre ces objectifs euh, à plusieurs hein, euh, sur euh, la production Puisqu évidemment Saint-Sébastien ne peut pas être autonome. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout état de cause, voilà ma réponse. Un projet alimentaire territorial, et puis je vois que vous tendez la poche à la, la perche à Nicolas Martin, hein, le PAT, projet alimentaire territorial. Euh, Nicolas Martin, dans votre programme électoral, vous avez mis la barre très haut, concernant le bio, euh, et comme vous me disiez, on ne va pas vous le reprocher tout de même, euh, mais du coup, il va falloir structurer les filières locales. Euh, C'est ce que vous disiez Laurent Turquois, parce que d'autres collectivités mettent la barre euh, presque au même niveau, et pas forcément aussi haut d'ailleurs, mais il en faudra vraiment pour tout le monde. Et quelle est la bonne échelle pour agir Est-ce qu'il faut regrouper les achats entre les communes Est-ce qu'il faudrait regrouper les cuisines Qu'en pensez-vous alors, ben, d'abord, merci euh, pour l'organisation de ce, ce, ce webinaire. Euh, le, le fait qu'on puisse partager avec des parents, des professionnels, des élus, euh, des réseaux nationaux. Euh, la Ville de Nantes est d'ailleurs membre d'un plus bio. Euh, et pour moi, c'est une, une ressource précieuse qui nous permet aussi, entre élus euh, à l'échelle nationale, hein, je pense notamment à la ville de Montpellier, avec laquelle nous avons exactement le même nombre de repas servis chaque jour, c'est-à-dire 16 000 chaque jour, avec une cuisine centrale et 87 restaurants. Et c'est vrai qu'il voilà, y a le territoire, le projet alimentaire de territoire, il y a le territoire national, et on voit bien que l'ensemble des élus aujourd'hui, depuis, depuis la dernière élection, s'interrogent sur le modèle de restauration euh, on vient de passer près de 20 ans à avoir concentré les cuisines. Avec Nous, on a une grosse cuisine qui fait 16 000 repas par jour. Mais on s'interroge aujourd'hui sur le modèle. Est-ce qu'il faut aller plus largement D'ailleurs, en 2014, on avait fait un, le tour des, des communes de l'agglomération nantaise en proposant de travailler sur une cuisine encore plus XXL, nos collègues maires nous avaient dit, ben non, euh, en fait, on préfère travailler sur l'unité plus locale, euh, et, et aujourd'hui, je pense qu'ils avaient raison en 2014, et nous, on se réinterroge sur la pertinence de garder un outil euh, aussi euh, important euh, de production, euh, peut-être éclaté sur trois, 4, 5, six cuisines réparties sur le territoire. Ça renvoie à la question euh, des, des, des Enfin, D'abord, vous, vous disiez qu'on avait un programme ambitieux, c'est vrai, 75% de bio euh, d'ici la fin du mandat. C'est aussi un gros enjeu sur la sortie du, du, du plastique, qui, qui rappelle la loi EGalim, je crois on, on l'a peu souligné, mais euh, il y a un gros enjeu euh, de, de, de la sortie de, de ces unités de production. Euh, c'est aussi la question des repas végétariens, on en a aussi beaucoup parlé ces dernières semaines avec... Euh, les postures de lyon mais euh, derrière nous souhaitons aussi avoir une option végétarienne de, quotidienne et, et de, de repas végétariens euh, donc sur la question des approvisionnements tout ça forcément si toutes les communes souhaitent avoir 75% de bio il va falloir que les filières s'organisent et euh, c'est notre responsabilité certes à l'échelle locale de réfléchir à une meilleure alimentation euh, en écoutant parents enfants agents de la restauration qui sont aussi les, les premiers artisans euh, de ce qui sera dans notre assiette, mais il faut aussi qu'on consulte et qu'on travaille avec les, les, les producteurs locaux, c'est dans cet esprit qu'on a travaillé sur, avec une légumerie, notamment la légumerie du lycée Jules-Yéffel, hein, qui, qui regroupe 20 producteurs et qui fournit aujourd'hui un certain nombre de, de, de légumes pour la, pour, la, pour la cuisine centrale de Nantes, et je crois qu'effectivement, il faut qu'on travaille davantage ensemble sur les approvisionnements. Alors, On a fait faire une étude par l'agence d'urbanisme de Nantes qui euh, a étudié... L'ensemble des, des productions qui arrivent dans la cuisine centrale, hein, c'est près de 1200 tonnes chaque année, 3 600 000 euros d'achat chaque année, et qui met en évidence, je donnais l'exemple de la pomme de terre, euh, une pomme de terre aujourd'hui euh, en, en Loire-Atlantique, c'est 3 750 tonnes qui sont produites, dont 40% de bio, donc 1500 tonnes, et à la cuisine centrale, on n'a besoin que de 45 tonnes par an. Donc on pourrait se dire c'est facile d'aller obtenir ces fameuses 45 tonnes de, de bio. Mais derrière, en fait, quand on regarde le conditionnement qui est demandé par la cuisine centrale pour produire 16 000 repas, ce n'est pas de la pomme de terre brute qui est arrivée dans la cuisine. C est, c est, elle est arrivée en surgelée, euh, euh, transformée, et a-t-on les, les outils de transformation sur les territoires qui nous permettent effectivement d'avoir de, de, ce type de produit Donc Il faut qu'on réfléchisse à l'échelle du territoire sur non seulement Soutenir l'émergence euh, et les transformations en bio, ça c'est le, le rôle de la métropole nantaise mais aussi de la région hein, par ses aides. Et puis c'est aussi soutenir la transformation, les unités de transformation du territoire qui nous permettront euh, d'atteindre les objectifs de la loi EGalim. Donc ce n'est pas si simple que cela. Avec, avec une limite sur la pardon avec une limite sur la taille des unités du coup euh, on, on en discutait euh, alors je, euh, on m'informe que Carole Grelo n'arrive pas à se connecter le lien qu'on lui a le lien ne fonctionne pas et ça m'est très difficile de lui en redonner un en direct donc euh, je parlerai un petit peu euh, de l'entretien que j'ai eu avec elle et du coup elle se posée. Poser la question elle euh, justement de la taille quoi l'unité qui fonctionne bien elle se disait qu'elle était prête elle me disait qu'elle était prête à s'associer avec d'autres communes pour euh, trouver de la production pour, pour, pour trouver de, de la matière mais euh, pour la taille euh, est ce qu'il n'y a pas une limite euh, 4000 5000 repas où on passe à quelque chose de trop gros après c'est vrai que le, euh, au delà de enfin, 4000 repas c'est un gros lycée donc, ça, on sait faire, on sait faire en interne. Au-delà, ça devient vraiment des process industriels. Et euh, bah, dans tous les process industriels, il y a des avantages. Hein. C'est plus facile de contrôler l'hygiène quand on a une seule unité de production. Mais c'est aussi euh, voilà, des process qui nous permettent d'être plus éloignés aussi du consommateur. Et, euh, et nous, on s'interroge vraiment sur la question de la taille. Euh, on pense que euh, Laurent Turquois parlait tout à l'heure des enfants je pense que c'est très important on a des commissions euh, toutes les huit semaines avec les enfants qui euh, mangent dans, dans les cantines nantaises et qui euh, réinterrogent hein, ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils vont manger le contenu de l'assiette euh, et qui viennent discuter avec les cuisiniers avec euh, les enseignants oui, encore ça... faut-il que le cuisinier soit là tout à fait, mais ils viennent, hein, ils viennent ils les viennent. cuisiniers sont invités justement pour euh, venir voir, euh, on développe beaucoup de plats végétariens et contrairement aux idées reçues, il n'y a, a, a pas plus de, de gaspillage alimentaire les jours où euh, on, on a des, des repas végétariens. On a d'ailleurs plus de 1000 inscrits de plus à chaque fois qu'il y a une, une proposition sans viande ou végétarienne à, à, à la ville de Nantes. Donc mais on souhaite travailler ce lien pédagogique avec les enseignants, avec les, toute la chaîne en fait, du producteur, on parlait tout à l'heure de la fourche à la fourchette, euh, mais il y a aussi l'enfant dans cette, cette dimension-là, il y a les enseignants, et on parle beaucoup d'école nature, euh, la question du déchet, du biodéchet, comment euh, derrière on peut avoir un composteur dans l'école, avoir un poulailler, retravailler aussi le, la question du sens de l'alimentation et permettre à des enfants des villes de mieux comprendre le système de production pour certains enfants. Ce n'est pas si simple que ça d'avoir accès à la ferme. Euh, et bien, ça nous semble important aussi de que tout ça soit intégré. Et le fait que la restauration scolaire soit pilotée par ma collègue Giseline Rodriguez, adjointe à l'éducation, eh le lien est fait, c'est-à-dire que la restauration scolaire, ce n'est pas un îlot, de, c'est pas juste de la commande et de la distribution de repas, ça s'inscrit dans un projet pédagogique plus large. C'est de l'éducation, effectivement, et Laurent Turquois le, le disait tout à l'heure, Enfin, moi j'avais bien remarqué les, toutes les procédures d'accompagnement qui étaient mises en place dans les établissements de Saint-Sébastien, euh, merci. Alors du coup, comme je vous le disais, petite difficulté, désolé pour Mme Grelot qui nous entend peut-être, mais qui ne peut pas prendre la parole. Moi, ça ne m'est pas possible de, de prendre la main pour l'instant, euh, sauf à tout interrompre. Euh, je voudrais juste dire que, elle, sa motivation principale euh, qu'elle a exprimée, c'est la santé elle est rentrée dans une démarche de progrès. Pour la... Alors, évidemment, là encore, personne n'est contre. Hein. Mais la santé, c'est vraiment éduquer pour elle les enfants à manger des choses simples. La santé commence par là et pas à manger ce qu'on mange d'habitude ou ce qu'on voit à la publicité, là qu'on voit à la télévision, je dirais, dans les repas tout préparés, dont on vante les mérites. Euh, Madame Grelot, elle souhaite aussi influencer les parents par les enfants, donc ça suppose là toute une démarche éducative, de refaire peut-être du plus simple, d'expliquer pourquoi, et puis euh, d'inciter les, les enfants à goûter, donc à un gros travail d'accompagnement, moi aussi je voudrais souligner, euh, on, parle toujours de la enfin, on parle souvent de la cuisine, on parle euh, beaucoup moins du travail fait par les ATSEM, par les personnes qui accompagnent le temps du repas, et qui est tout aussi indispensable, vous mettez la meilleure qualité que vous pouvez dans l'assiette, si les enfants n'ont pas le temps de manger ou sont dans des conditions désagréables parce qu'il y a du bruit, etc. Ou s'ils n'ont pas l'encadrement qui accompagne le repas, ça ne fonctionne pas bien. Euh, je vais proposer à Mylène, puisque je vois qu'il est, est 18 heures, et je voudrais qu'on ait un temps de débat avec les élus des communes rurales, euh, Mylène de faire ressortir quelques questions, parce que je crois qu'il y en a beaucoup des questions. Oh, Mylène, tu as une lourde tâche. Eh bien, non, en fait, parce que... Enfin, oui, il y a beaucoup de questions, je te l'accorde, mais beaucoup de questions sont répondues en direct via le, le petit encadré questions-réponses auxquelles chaque conférencier a accès. Donc, en fait, les réponses arrivent au long cours. Bon, très bien. Donc, Donc il n'y a pas quelque chose qui émerge. Alors, après, c'est des choses très techniques et très spécifiques qui demandent du temps de réponse. J'ai peur qu'au niveau de la montre, ce soit compliqué pour toi si on rentre dans ce type de questions. Ouais, parfait, Mais on va débattre avec les, les autres. Je pense que c'est mieux de laisser la place au débat, effectivement. Merci. Alors, il y a juste Valérie Merle qui me signale sur le téléphone qu a priori, l'adresse envoyée pour… Euh, est l'ancienne adresse, la nouvelle est macantine.beta.gouv.fr, l'adresse qu'on vous a communiquée tout à l'heure pour le site du ministère. La bonne adresse, c'est ma-cantine.beta.gouv.fr. Eh bien, merci. On va passer aux communes rurales et périurbaines avec, euh, j'espère que tout le monde sera présent cette fois-ci, Richard Antier, adjoint à le Landreau, Sonia Feuillatre, adjointe à Ligné, on l'a vu tout à l'heure, Chantal Laille est présente aussi, adjointe à Mesquer et Anastasia Briand, conseillère à saint aignan de Grandlieu. est ce que mesdames et messieurs, vous êtes là Je vais commencer par euh, Richard Antier. Est-ce que Richard Entier, vous êtes là Raté. Alors, Sonia Feuillatre, vous y étiez là tout à l'heure. Oui, je suis là. Merci. Bonsoir à tous. Vous, vous vous, vous êtes dit, vous avez une idée que beaucoup ont eue d'ailleurs, hein, en diminuant le gaspillage alimentaire, vous alliez pouvoir mettre plus de qualité dans l'assiette. Sauf que vous, vous n'y êtes pas allé avec le dos de la cuillère, et vous, êtes, vous avez carrément lancé une mission zéro. C'est ça. Une mission zéro qui a l'air de fonctionner puisque vous arrivez parfois à 2 grammes par assiette. J'ai dit 2 oui. grammes, vous répétez 2 grammes. Alors parfois, bien ça. Alors, parfois euh, tout le monde que... pourrait le faire. Oui. oui, après, ça dépend du menu du jour, évidemment, euh, et des contenants. Mais euh, oui, on a réussi à être à 2 grammes. Là, actuellement, euh, j'ai redemandé. Alors nous, nous sommes en gestion concédée et nous sommes avec la société. Euh, restauration collective Restoria qui a ce concept sur le 49 quand ils nous ont vu au début de, de notre engagement euh, bah, en même temps que, que la mairie de Saint-Sébastien euh, nous étions un jour là, avant vous aviez dit Voilà, non non un jour après, ah, bon, après euh, même si on est petite commune on peut s'engager et donc euh, on, était, on travaillait déjà sur euh, le tri des déchets et quand euh, la société Restoria a vu ce que l sur quoi on travaillait, d'abord elle nous a dit ben, « vous pouvez vous engager dans mon resto responsable » et puis elle nous a euh, emmené voir leur euh, mission zéro sur le 49 qui nous a beaucoup plu. Donc quand on est rentré euh, de notre petit voyage du de de département à côté, nous avons créé des tables mission zéro déchets pour voir si c'était possible. Et euh, comme restoria une petite mascotte, euh, Radilatoque, nous avons d'abord travaillé aussi sur les déchets euh, quotidiens sur le pain, qui était gaspillé. Euh, enfin, C'était un vrai gaspillage. C'était gaspillé, voilà. <rire> C'était voilà. énorme, moi, ça m'affolait. Et donc, euh, bah, maintenant, on arrive à avoir qu'une ou deux tartines, des fois dans le mois. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose d'important. Donc, ils ont un gaspillage pain 30, transparent qui permet de voir ce qu'on gaspille au jour le jour. Et sur nos tables zéro, mission zéro, les enfants ont commencé à peser et, et puis euh, comme les chiffres ne parlaient pas aux plus jeunes, nous avons mis en équivalent en, en pommes, en, en chocolat. En, voilà Et euh, comme tout le monde s'inscrivait aux tables mission zéro déchets, nous avons dit « Eh bien, « Passons le pas et investissons pour que tout le restaurant passe en mission zéro. Ah, » C'est-à-dire que l'astuce au départ, c'était qu'ils soient volontaires, en fait. C'est ça. Vous leur disiez… Qu'ils comprennent comment zéro. ça marche, voilà. Comment ça marche, pourquoi on ne gaspille pas. Donc, on a, on, voilà, on, on a travaillé ensemble, avec aussi même euh, les enseignants. Euh, et du coup, on est passé depuis 2019… À tout le restaurant en mission zéro. Donc on a tout revu notre euh, notre comment le fonctionnement l'organisation. Fonctionnement. Voilà notre organisation. Ça s'imagine. Voilà. Donc euh, en fait on remplit plus les poubelles. C'est déjà formidable. Plus autant qu'on. Oui, mais on... vous y arrivez. La question c'est que vous y arrivez comment. C'est disponible comment du coup le le, dans alors, le restaurant. C'est un parcours. L'enfant n'est plus. Euh, L'enfant est acteur. Et euh, il est comme dans un restaurant. En fait, il, euh, il arrive, il va aller prendre son plateau, son verre, ses couverts, et il va directement au bar à salade, où là, il a les hors d'oeuvre. C'est lui qui se sert. Le principe, il prend une, une assiette qui va lui servir tout le repas. Donc, le principe, c'est qu'il mette, s'il ne connaît pas l'aliment, il a le droit d'en mettre qu'un qu petit peu, d'aller à table, de goûter et de retourner. En fait, les enfants se déplacent dans le restaurant, ça se passe très très bien, il n'y a pas de bousculade, rien du tout. Le but, c'est que pour aller chercher son plat chaud avec la même assiette, comme vous faites à la maison, en fait, il doit ne plus rien avoir dans son assiette. Et là, euh, la cuisinière, euh, la chef de cantine n'est plus derrière ses fourneaux, mais là aussi pour servir les enfants. Et donc, il y a des petits mangeurs, il y a des mangeurs, des gros mangeurs. L'enfant a le droit de choisir aussi de prendre qu'une moitié de viande de poisson. Il se sert en légumes à volonté et il a un petit ticket s'il veut retourner, chercher son autre moitié pour ne pas gaspiller. Donc, il prend après son plat chaud. Son dessert a été pris en même temps que son, son verre et ses couverts. Et euh, quand il va pour débarrasser son plateau, il ne va plus rien rester. Donc, il y a une ambassadrice du tri qui va vérifier au niveau des plateaux s'il reste quelque chose. Et l'enfant sait que s'il reste un peu d'eau, il doit finir son verre. S'il reste un petit peu, il doit manger. Au début, je ne vous dis pas, les 15 premiers jours, il a fallu, on a jeté un petit peu. Mais maintenant, ils sont très habitués. Et on n'a presque pas de déchets. Pour vous donner, la société Restoria était en rendez-vous avec moi la semaine dernière euh, avec les surplus de, de cuisine, qui ne devraient pas y avoir, mais à partir du moment où ça a été ouvert, euh, on ne peut pas les remettre. Donc on est en moyenne par convive à entre 23 et 26 grammes, si on voulait faire une moyenne. Voilà. Ce, qui est, ce qui est très peu, hein, la, la moyenne nationale et, et n'importe quoi, c'est dans les 120 grammes, euh, ça. Euh, voilà, et ça c'est totalement inadmissible, mais donc on peut descendre à, à 20 grammes. Alors, nous avons travaillé aussi avec les parents d'élèves, maintenant j'ai aussi une commission restauration scolaire avec les parents d'élèves qui se remet en place cette semaine. En fait, ce qu'on a vu aussi, c'est que dès que nos plats était en chambre froide ou en chambre chaude. À partir du moment où il n'était pas sorti, il pouvait être présenté le lendemain pour un deuxième choix si l'enfant n'aime pas. Mais ça permet aussi de ne pas gaspiller. D'accord. Voilà. merci pour ce témoignage. Je pense que, du coup, vous dites effectivement que tout le monde peut le faire. Il s'agit d'avoir une méthode. Vous organisez des visites chez vous. Vous oui, êtes presque un lieu oui. de hein, C'est ça. <rire> C'est ça. Nous sommes très sollicités. Euh, par les autres communes qui viennent, alors que ce soit sur nos départements ou les départements voisins qui viennent voir le concept, alors non seulement nous ne gaspillons pas, mais nous avons moins de bruit dans le restaurant des enfants qui sont heureux donc ils ont, on a eu quelques reportages des enfants qui ne veulent surtout pas revenir euh, à la restauration qu'ils avaient euh, traditionnelle et euh, voilà, qui prennent plaisir à venir déjeuner au restaurant Bon, mais merci. Je pense que vous aurez quelques coups de téléphone ou vos services en auront prochainement. Oui. Euh, Chantal Ley, euh, vous, vous êtes à Mesquer, donc euh, en bord de mer Quand vous parlez de produits locaux, euh, c'est vraiment lequel pour vous Et idem pour les matières, pour les déchets organiques. Est-ce que vous Tout pouvez dire cela Et évidemment, c'est un travail que vous faites avec votre chef. Voilà, donc euh, effectivement, on est bord de mer, on a cette chance-là, on est commune, euh, commune rurale, attendez. On ne vous voit pas totalement là, voilà, oui, ça oui. va être mieux comme ça. Voilà. On est petite commune rurale, donc c'était tout à fait logique, enfin, le choix a été fait de... de comment Je me remets en... de privilégier ce qu'on avait sur notre territoire. Euh, le, le, le poisson, le, la, viande, enfin la viande, tout ce qui est légumes, c'est vraiment, on travaille vraiment avec le local, avec des fournisseurs de la commune, euh, ce qui est le cas par exemple pour le pain, euh, pour euh, le, le sel bien sûr, parce qu'on est au pays du sel, euh, tous des produits laitiers, on a aussi des fermes sur la commune et puis euh, de volailles et choses comme ça. Une Alors petite... c'est parce qu'on a des fermes sur la commune qu'on arrive à travailler avec. Ah oui Donc, mais là on, là on arrive, la arrive à recette, à travailler avec. On arrive quand même malgré nos 100 convives nos sans... à midi, en fait l'avantage c'est que du coup le, le, le, le, le fait d'être avec quelque chose, quelqu'un qu'on connaît, qui est à proximité, on peut très bien avoir des petites quantités à des prix qui sont tout à fait raisonnables puisqu'il n'y a déjà pas le, le, le souci de l'impact carbone et, de, et du transport. Et c'est un, un travail qui a été fait entre le chef et les, et les locaux. Euh, juste pour vous dire, par exemple, le poissonnier, euh, si quelquefois il a... Euh, on prend souvent l'exemple des langoustines, c'est quand même un coût, mais euh, quand En restauration est collective, j'en connais en... pas beaucoup dans les langoustines, moi, ah bah, hein, bah, en restauration bah. scolaire. Hein. Donc, si c'est le cas, il arrive à avoir des, des langoustines à pas très cher, il appelle le chef et il lui propose. Donc, nos enfants peuvent arriver à manger des langoustines au restaurant scolaire. Bon, je ne dis pas que c'est tous les jours, hein, mais euh, voilà le genre de, de choses, d'action qui, qui peut être, qui est fait euh, en, en relation avec le chef. Et puis, euh, ce qui concerne le pain, donc, euh, bon, on n'a qu'un seul boulanger qui fournit euh, euh, tous nos commerces, je dirais, en fait, parce qu'on est quand même beaucoup de d'hébergement de, de, touristique aussi et qui oui, travaillent. Vous temps dites que l'été, c'est 20 000 repas. Enfin, pas, Là, au pas, pas 20 000 l'été, c'est 20 000 personnes 20 000 sur personnes. la commune. Donc, euh, vous voyez un petit peu le, le, le, la, la différence de population. Donc, on s'adapte, il hein, n'y a pas de problème. Euh, pour ce qui est donc, alors, euh, de la... Du... Enfin, du... Les déchets, les déchets, Des déchets voilà, voilà. On, travaille, donc le, on travaille vraiment en circuit court et, et je dirais même en circuit fermé puisque depuis peu, euh, on travaille avec une société qui est sur Guérande qui s'appelle InSitu euh, qui, elle, récupère, en fait, a mis à disposition euh, dans le, pour le restaurant scolaire un grand composteur où on récupère... Euh, tout, y compris les produits carnés donc à savoir le poisson et puis le, la viande et ce composteur donc est, euh, et reste euh, pendant une certaine période je, là, là c'est très récent hein, donc euh, pour l'instant il a été installé je crois en euh, début février mais je suis passée le voir encore la semaine dernière euh, il, est, euh, il est quasiment plein et donc il récupère tout ça qui va être recomposté redistribuer à nos producteurs locaux, par exemple pour les légumes, notre fournisseur est, est, est un local, et donc voilà, la boucle est bouclée. On, on récupère, euh, on réutilise, je dirais, nos, nos, nos déchets, donc on essaye effectivement de, de réduire au maximum. Alors, je, je félicite la ville de Ligné, parce qu'on a travaillé énormément, on en est encore à 90 grammes mais euh, c'est euh, donc la tendance pour tout ce qui est déchets et par exemple tout ce qui est, pour le reste des déchets entre les bacs jaunes euh, et puis euh, le, le vert et bon, encore le verre on en a peu mais euh, mon chef me montrait que il, les poubelles ordures ménagères classiques elles lui servent que pour les cartons parce qu'aujourd'hui on n'a pas, euh, pas ce qu'il faut pour les cartons donc il n'a rien dans sa poubelle en fait alors ce qui est formidable, c'est justement tout l'intérêt de ces différentes euh, démarches, et l'intérêt, bah, je, je pense, d'une réunion comme aujourd'hui, c'est que vous échangez, en fait, il y a des gens qui sont spécialistes euh, de tel domaine, d'autres qui sont spécialistes dans un autre, il y a finalement assez peu de restaurants qui sont spécialistes de tout, ce qui paraît un petit peu normal, mais échangez, échangez surtout entre vous. Ah, complètement, c'est vrai. Et donc je voulais revenir quand même sur ce qui était... Euh... Euh, mon resto responsable, en, non, Elabo Galim, pardon, euh, concernant le, le jetable avec euh, ce que je vous avais parlé, monsieur Ravenou, qu'on avait commencé une démarche pour ce qui était de, du plastique. plastique. Et après renseignement auprès du chef, en fait, c'est végétal, c'est-à-dire le, les, les produits qu'on utilise, les gobelets par exemple, sont en matière végétale. Donc je pense qu'il en parlera lui euh, plus facilement la prochaine fois. Mais euh, c'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, ils peuvent être recyclés aussi. D'accord, merci pour cette précision. Effectivement, on aura un deuxième webinaire dans, dans deux semaines. Hein, où je, je rappellerai l'adresse tout à l'heure pour ceux qui voudraient s'y inscrire. Euh, je vais passer la parole à Anastasia Briand, qui est conseillère à Saint-Aignan de Grandlieu et qui n'est pas responsable restauration, mais euh, responsable développement durable. Et oui. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Euh, voilà, moi je suis responsable en fait en développement durable, responsable conseillère municipale et je suis en charge de l'agenda 30. Donc, effectivement, dans l'agenda 30, on a ces spécificités de développement durable. Donc, euh, nous en fait, on est content de rejoindre notre resto, le resto responsable. C'est vrai que c'est une action bénéfique pour nous. Alors, une des actions, c'est que vous-même, vous mangez de la viande, mais vous vouliez témoigner du fait qu'un menu végétarien, ça fonctionne bien. C'est déjà en place, hein, à titre de test, mais vous me dites que c'est un truc que vous ne regrettez pas et que vous allez pérenniser. Euh, il peut oui. y avoir des communes qui se posent des questions, vous, pas du tout. Là, En l'occurrence, ça marche. Alors nous ça marche très bien, j'ai recontacté le chef ce matin justement pour refaire un point avec lui approfondi de, de ce menu végétarien, donc en fait on a un menu végétarien toutes les semaines pour les enfants, euh, au restaurant scolaire, ça fonctionne très bien aujourd'hui, euh, on a constaté qu'il n'y avait pas d'augmentation de déchets, donc en fait euh, le jour du, du menu végétarien aucun déchet supplémentaire par rapport à notre courbe des pesées de déchets sur les autres jours de la semaine. Euh, il, il, les enfants ne se plaignent absolument pas, les parents d'élèves non plus, on, lors des commissions menus, on n'a pas de remontée en fait négative de ce, de ce menu végétarien. Et en fait, nous, nous faisons le choix de, de le faire euh, à la fin de cette expérience de deux ans là, de le continuer dans le temps. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur en fait sur la commune de Saint-Aignan et voir peut-être augmenter à deux jours par semaine ce menu végétarien. Et vous n'avez pas un problème de recette au bout d'un moment Est-ce qu'il y a des échanges de recettes entre les chefs Qu'est-ce qu'ils mangent alors, dans le menu végétarien Alors non, c'est tout. C'est parfaitement, euh, c'est très variable en fait. Là, par exemple, demain, c'est venu végétarien et c'est un achis parmentier de lentilles. Donc là, le chef m'a dit ce matin, L parmentier de lentilles. Demain, il n'y aura pas de déchets dans les assiettes. Ils adorent. Il y a couscous euh, végétarien. Enfin, vraiment, il y a une diversité des menus végétariens qui posent aucun problème. Les enfants. En fait, ce que me disait le, le cuisinier, c'est que il ils ne voyaient pas, en fait, il y a certains enfants ne s'apercevaient même pas qu'ils ne mangeaient pas de viande. Donc vraiment là-dessus, il n'y a pas de, de difficulté. Surtout que le chef, en fait, chez nous, il sert les repas. Il est là pour le service. Il interroge les enfants ce qu'ils pensent des repas lors du, des temps du midi. Donc vraiment, il n'y a pas de, il y a pas de remontée négative. Et pour nous, c'est que du positif. Et on, on compte bien, en fait, faire perdurer cette action. Je voudrais savoir si, euh, avant de vous repasser la parole, Madame Briand, je voudrais savoir si Richard Antier a réussi à se connecter. J'étais sans nouvelles depuis tout à l'heure. Richard entier de la mairie de Lelandreau. Apparemment pas, donc désolé, on a quelques soucis de, de connexion. Ça fonctionne bien, les webinaires, mais ce n'est pas encore une solution totalement miraculeuse, on en est désolé. Je voudrais vous repasser la parole, Madame Briand, sur un sujet qu'on n'a pas du tout abordé. et Moi qui me tiens personnellement à cœur, c'est les produits d'entretien. Les produits d'entretien qu'on voit en publicité à la télévision, produits miracles qui sont aussi efficaces pour l'intérieur poumon de des poumons de vos salariés que pour les sols. Vous, c'est une problématique qui vous tient à cœur, les produits d'entretien. Alors voilà, nous, en fait, on a fait notre, euh, notre petite réunion en se demandant qu'est-ce qu'on pourrait améliorer déjà dans l'option Mon Resto Responsable. Et en fait, on a, on a quand même mis le doigt sur les produits d'entretien, comme vous dites. Donc aujourd'hui, en fait, on fonctionne avec des produits écolabellisés, mais en fait on se dit que pour demain ces produits même s'ils sont écolabellisés, il serait bien qu'ils disparaissent de notre système de scolaire de restaurants scolaires. Du coup nous on aimerait en fait utiliser des machines à vapeur pour désinfecter les sols et les, et les, enfin, les surfaces les surfaces de les surfaces les tables, les chaises afin de pouvoir en fait bah, irradier tous les produits les composants chimiques de la cantine. Ouais. Donc ça pas encore mis en œuvre, mais voter au budget si j'ai bien compris. Alors voter au budget, pas alors. C'est un petit je... budget quand même derrière. Je regarde, mais voilà c'est ça. Donc on est en train d'estimer déjà combien au niveau du budget et avoir après effectivement pour pour le passer au budget dans peut-être pas cette année, mais au moins l'année prochaine, oui. Alors, de retour d'expérience d'autres établissements, on sait que c'est 4 à 5 000 euros pour un nettoyeur vapeur. C'est du professionnel, évidemment, hein. C'est pas le petit truc que oui, tout à, tout fait. à la maison. Oui, euh... puis il faut prendre des produits de qualité. Donc, c'est vrai que nous, on aime bien aussi prendre des, des, des produits euh, qui durent dans le temps, que ce soit pour l'aménagement de la cuisine ou voilà. on, on essaye Et c'est éco responsable de... de prendre des produits qui durent dans le temps et qui sont réparables. Très bien. On essaye, oui, tout à fait. Euh, mais donc voilà, c'est une problématique, la, la, la problématique des produits d'entretien qui, à notre avis, est un axe de progrès à part entière. Hein, et c'est même avant les enfants, ce sont les salariés qui sont victimes des produits d'entretien trop puissants et trop chimiques. Donc, euh, vous incite à prendre soin de la santé de vos salariés également et de passer Je à sais. des produits d'entretien respectueux, moins nocifs pour la, pour la santé. Oui. Euh, Est-ce que, du coup, on… A des questions qui nous remontent alors Mylène tu vas me dire que finalement tu as plus de travail à faire parce que tout le monde a répondu au fur et à mesure dis moi tout est ce qu'il y a des questions Attends je me rebranche oui il y a beaucoup de questions mais euh, voilà elles sont vraiment résolues au fur et à mesure on a des questions sur la réglementation loi EGalim donc euh, bon on ne va peut-être pas partir sur les détails non, de la loi. Peut-être pas les questions réglementaires, mais pour alimenter le débat ou des questions qui ressortiraient concernant les élus qui sont présents, qui pourraient y répondre. Alors, je, je, je rejette un coup d'œil. Euh, on nous demande si le menu végétarien euh, peut être euh, responsable, c'est-à-dire absence de soja du Brésil, par exemple, protéines végétales de qualité euh, on y demande. Est-ce que, est que Marie-Cécile, tu es toujours en ligne J'essaie de faire appel à une professionnelle. Parce que moi j'ai un petit avis là-dessus, mais je suis pas professionnelle de la restauration. Ou autrement, un autre élu, bien évidemment, un élu qui pourrait répondre. Que... Euh, juste ben, du côté de RestoCo, ce qu'on promeut, c'est des repas végétariens faits maison. Et ce que l'on souhaite, c'est que les équipes soient formées pour qu'elles puissent s'investir aussi dans ce repas végétarien. On sait qu'à chaque fois euh, qu'il y a une nouvelle réglementation, il y a parfois un recul en arrière, on a peur, donc on prend des produits industriels euh, qui sont estampillés à l'OIALIM et puis on, on se rassure. Et en fait, il faut les accompagner, accompagner les équipes avec de la formation, avec du partage de recettes, euh, pour leur permettre de s'approprier aussi ces nouvelles techniques culinaires et euh, de créer leur propre recettes végétariennes, alors on peut en partager mais on sait aussi qu'il faut qu'elles soient adaptées aux convives Et il y a parfois des, des comportements un petit peu différents d'un convive à un autre, donc c'est vraiment important de prendre le temps de les tester euh, auprès des, des consommateurs que vous avez, des convives que vous servez au quotidien Merci Pendant ce temps-là, évidemment Mylène, tu nous as fait remonter une autre question, j'imagine Oui, eh bien, il y a des interrogations euh, à propos du plastique également ah tiens euh, c'est surprenant eh oui. ça <rire> euh, qui veut prendre la parole parmi les élus peut-être concernant les, les plastiques parce que plusieurs élus ont travaillé sur le sujet moi je veux bien dire un mot c'est un sujet compliqué parce que pendant près de 10 ans enfin même près de 15 ans on, on, on s'est construit autour du plastique c'est fantastique et que l'appareil de, de, de fabrication des menus, il, a, il tourne autour d'une thermocéleuse, euh, enfin, tout tourne autour de, de, de cet outil barquette plastique. Euh, et donc pour en sortir, euh, je crois que l'on a fait, hein, ça nécessite de... de alors on l'a fait sur le, les, les, les verres, enfin, tout ce qui est vaisselle, ça c'est assez facile à faire. Et après, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de, de toutes ces barquettes qui sont distribuées. Euh, donc, euh, il faut changer en fait l'appareil. Euh, enfin, si on veut passer à l'inox, par exemple, il faut euh, derrière remettre des plats inox. Mais derrière, il faut mettre en place la chaîne de nettoyage, de stockage, euh, de retour à la cuisine centrale. Et pour ça, il faut de la place. Dans 87 restaurants, bah, il faut refaire le diagnostic de chaque restaurant euh, le temps qu'il faut pour nettoyer ces bacs, pour ensuite les, avoir l'espace pour les stocker et, euh, et ça, ça prend un peu de temps euh, pour le faire. Donc c'est vrai que c'est euh, un enjeu majeur pour nous, en tout cas, de sortir du plastique. Euh, c'est pour ça que la, la loi donne un petit peu de temps, mais les parents d'élèves sont davantage pressés et puis les élus aussi. Du coup, vous, vous ce n'est pas un manque de bonne volonté pour vous, si j'ai bien compris, et vous êtes conscient du problème. On est très conscient du problème, oui, et très concerné. Et on sait que c'est un sujet très, très important pour les parents. Donc, et les cuisiniers aussi préfèrent travailler autrement. Donc, il y a une vraie volonté collective. Après, techniquement, ça demande, ça demande des investissements importants pour changer le modèle. Et derrière, c'est aussi la logistique. Par exemple, quand on prend des bacs Kinox, le poids des camions est supérieur. Donc, derrière, il faut acheter des camions pour pouvoir distribuer, euh, ses, ne serait-ce que distribuer ces plats en, en inox dans, dans les restaurants. Donc, ça, ça, ça modifie de façon très sensible la chaîne d'approvisionnement. Et on sait qu'il y a une urgence là-dessus, euh, et on va mettre le paquet là-dessus, en tout cas dans, dans, dans, enfin, dans l'année qui vient et, et bien sûr les, les années qui viennent. Alors, c'est peut-être plus facile en, en justement petites euh, communes. Puisque souvent, nous, tout est fait sur place et du coup, dans notre conception Mission Zéro, nous, on a dû racheter du, du matériel, des assiettes. On, on a très peu de plastique, on ne, on ne mange pas dans, dans des barquettes de plastique, tout est en grand plat. C'est l'enfant qui se sert, donc on a dû acheter un peu plus de vaisselle parce que ça demande aussi une rotation. Et euh, même notre euh, société de restauration Restoria travaille également sur euh, diminuer ces plastiques. Donc tout ce qui va être fromage blanc ou autre, c'est plus du tout euh, des contenants euh, individuels en plastique. Et ça va même dans des conteneurs où l'enfant le, a un petit robinet comme pour euh, manger de la soupe, où il se sert lui-même et il compose avec des raisins secs, de, de des céréales, des petits Smarties, voilà, il compose lui-même son dessert. Merci. Mylène, encore une question Je rebranche mon micro, euh, a des questions qui, font, qui résonnent un petit peu euh, avec ce qu'on vient de... Il y avait des questions par rapport à la crise sanitaire, justement euh, euh, Est-ce Est qu'on Est qu n'a pas un peu de retour en arrière, c'est ça, la ben question oui. Ça, euh, oui, voilà. Tu peux euh... donner la réponse. Hein. <rire> c'est vrai que c'est compliqué. Est-ce qu'un élu veut témoigner là-dessus On espère eh ben... que ça va être provisoire. Mais... Alors, voilà, nous, on a mis euh, au mois de juin, on a été obligé de retourner, euh, ben, comme tout le monde, euh, à l'assiette à table, servie par... Euh, les agents ils ne pouvaient plus se déplacer. On a eu un retour en septembre, on a pu reprendre, mais en rachetant plein de cuillères, parce que chacun c'est presque sa cuillère. Donc voilà, on a racheté plus de 250 cuillères d'un coup pour que chaque enfant puisse se servir lui-même. Et puis, ben, nouveau, nouveau confinement et à nouveau, de nouvelles règles avec les distanciations. Et du coup, ils sont servis à table à le temps de revenir à la normale. J'ai encore une question. Tu m'as laissé oui. la parole, hein, Patrice. Voilà. Oui, ben, on a dit 18h30. <rire> Je pense qu'on va finir à 18h30. Voilà. Pour la ville de Mesquer, vous insistez sur le local, mais le local n'est pas pris en compte dans la loi EGalim. Comment allez-vous atteindre les objectifs de la loi Ça, c'est la colle. Hein. Euh, non, non, parce qu'on tra... on est aussi, euh, pardon, on est, on est aussi euh, resto responsable. Donc il y a aussi du bio. Hein. Euh, J'ai pas. Euh, et en puis tête votre le... local peut être bio, ce hein, C'est pas incompatible. Oui, bien sûr, tout à fait, bien sûr. Non, non donc il y a d'autres fournisseurs donc euh, euh, sur les communes alentours où on est sur du bio. Donc là-dessus, comme on est déjà resto responsable, sur le bio euh, et sur la loi Egalim, on est déjà, on est déjà dans les dans les clous, quoi, je vais dire, je dirais. Merci. Eh bien moi, je voudrais en dire un mot sur le travail des équipes, euh, de manière générale, parce que je me fais le porte-parole de Richard Entier, adjoint de landreau donc il n'a pas pu s'exprimer. Euh, et lui, il s'est engagé, enfin, sa commune s'est engagée dans une démarche de progrès, euh, mais en fait, ce n'était pas pour progresser, d'après ce qu'il m'a dit. C'est un peu paradoxal parce qu'ils estimaient que ben, leur prestataire, ils ont un système où ils ont un prestataire, mais aussi en cuisine sur place, pour le coup, et il y a une partie du personnel qui est le personnel du prestataire et l'autre partie qui est du personnel municipal pour le service. Et eux, ils estimaient que c'était du très bon travail et qu'il n'y avait pas grand-chose à améliorer. Et donc, ils se sont engagés dans une démarche pour valoriser le travail des équipes pour mettre en avant avec la garantie le fait que les équipes font du bon boulot et pour le faire connaître. Euh, moi, je pense qu'on n'insiste pas assez là-dessus. Euh, la restauration collective, moi, ça fait cinq ans que je connais le milieu et je trouve que c'est un milieu vraiment où les gens ont à cœur de faire euh, des choses bien. Ils ont à cœur, ils ont un travail qui n'est pas facile, euh, ils se lèvent de bonne heure. Et ils ont à cœur de bien nourrir les enfants ou les personnes âgées en EHPAD ou à l'hôpital. C'est vraiment très varié. Ils ne se relèvent pas pour que le contenu aille dans les poubelles. On est bien d'accord là-dessus. Et, et du coup, on doit vraiment applaudir le travail de la restauration connective comme on applaudit le travail des soignants ces derniers temps. Voilà. Moi, je voulais ne pas terminer ce, ce webinaire sans saluer le travail de tous ces personnels. Je vais vous dire, avant de vous dire merci à tous, vous donner rendez-vous pour le 22 mars. On a à peu près 150 personnes qui sont inscrites déjà. Donc, c'est même, la même invitation que vous aviez reçue. Autrement, vous m'envoyez un mail sur l'adresse p.ravenot.fnh.org et je vous inscrirai. Vous soulignez que on était prévu 300 personnes à peu près. J'ai vu au maximum, on était 243 participants avec 102 collectivités et institutions, alors pour nous c'est le gros enseignement, euh, certes c'est vrai que le titre, euh, la restauration collective vue par les, OCO, les élus locaux s'y prêtait, mais d'avoir 102 collectivités et institutions qui s'inscrivent à ce type sur, on va dire, est -ce, autour d'un département un petit peu élargi à tous les Pays-de-Loire, pour nous ça signifie que c'est un vrai sujet, qu'il est euh, pris euh, comme un sujet important par les collectivités. Et puis aussi remercier des ben, parents, des citoyens, des associations conseils, des sociétés de restauration qui étaient présentes, des responsables de restaurants, d'ici euh, de Loire-Atlantique ou plus loin d'ailleurs, et bien entendu des fournisseurs qui étaient présents. Donc, euh, je vous dis merci à tous. Je vois qu'il est 18h29, 18h30. Et merci à tous d'être restés jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. J'espère le prochain webinaire sera avec en prise de parole des chefs de cuisine de différents types de restauration et aussi des personnes qui animent les projets alimentaires territoriaux. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.